Et si on voyageait, et si on s'évadait, c'est un peu la promesse qu'on vous fait dans ces rendez-vous, l'Odyssée Mooncard. Bienvenue à vous, très heureux de vous accueillir pour ce nouveau rendez-vous. Vous le savez, Mooncard, c'est la solution qui va faciliter le quotidien des collaboratrices et collaborateurs avec une valeur ajoutée non négligeable, pouvoir transformer tous ces achats en voyage, en évasion justement. Et c'est un privilège aujourd'hui puisque vous le savez, cette odyssée nous permet de rencontrer des entrepreneurs, des chefs d'entreprise, des personnalités qui attachent une grande importance au capital humain que de recevoir celui qui est à l'origine de Mooncard, c'est Tristan Le Tertre, son président. – Bonjour Tristan. – Bonjour Frédéric. – Merci d'être là, merci d'être avec nous. Merci pour cette belle idée. Hein – Mais oui. <rire> – Voilà, alors une belle idée, vous le savez. Et puis pour vous qui peut-être nous rejoignez à l'instant pour ces odyssées Mooncard, sachez qu'on parle d'abord de l'entreprise, évidemment on va parler de Mooncard là et de la carte. Ensuite on parle du capital humain, c'est ô combien important. Et puis après il y a un troisième chiffre, un chiffre relatif à la vie personnelle. Et là, ce sera l'occasion de s'évader également avec vous, Tristan. Premier chiffre, alors le chiffre qui est en lien avec l'ADN de Mooncard j'allais dire, c'est un comme une carte seule et unique, j'allais même dire peut-être un sésame Tristan. – Oui c'est une carte, un salarié, une carte par salarié, ça correspond à, à notre, notre mission qui ouais. est de faciliter les dépenses, les frais des collaborateurs français, il y a près de 2,5 millions de collaborateurs qui réalisent des achats très divers, l'entreprise a besoin de dépenser et l'idée de Mooncard c'est vraiment de simplifier, d'automatiser quel que soit le cas titre parce que qu'on peut imaginer qu'un qu commercial ou qu'un dirigeant qui se déplace, euh, qui déjeune, euh, réalise euh, bah voilà, des frais, mais ouais. c'est aussi le cas de quelqu'un qui achète sur internet, quelqu'un qui est chauffeur-livreur euh, et qui a une carte carburant, euh, des gens qui voyagent et qui utilisent des systèmes plutôt de cartes logées. Donc il y avait avant Mooncard euh, énormément de systèmes de cartes ou des cartes personnelles, puisque les gens utilisent leurs moyens de paiement. Ça vous ça. parle, hein. on, on a tous plein de cartes, hein, Tristan et Oui, plein de cartes, et puis voilà, les tickets, on a agrafe, on avance l'argent. Enfin, ça voilà, devient très épais dans le portefeuille après C'est ouais. un, peu, un peu la préhistoire, nous on a trouvé, on trouve ça dommage qu'en 2021, les, les gens soient encore à utiliser plein de cartes, leurs cartes personnelles, des tickets, des, des tableaux de la Excel, La et tout la ça. Grafeuse. Et l'idée de mon carte, voilà, c'est d'offrir un moyen de paiement euh, sécurisé, Piloté, qui s'adapte aux besoins des différents cas d'usage dans l'entreprise, mais un moyen de paiement unique, une carte. Et 100 des commerçants, hein, ça c'est important aussi. Hein, donc... Oui, oui, puisqu'il s'agit d'une carte basée sur notre partenaire Visa, donc ça permet de payer partout, dans toutes les stations-services, dans tous les magasins, les restaurants, les restaurants, bah oui. Et, et partout dans le monde, bien évidemment. Et partout dans le monde. Premier chiffre, donc c'était le 1. Deuxième chiffre avec notre invité, euh, président de, de, de Mooncar, Tristan Le Teurtre. Euh, c'est un chiffre euh, en lien avec la vie des collaborateurs. Les collaboratrices et les collaborateurs ont parlé de charge mentale, ont parlé de, de cette porosité de plus en plus importante entre vie privée et vie professionnelle. C'est 95, c'est un sondage ça Tristan – Oui, on a réalisé en novembre 2019 un sondage avec l'institut IFOP mmh. euh, auprès de cadres du, du privé et du public d'ailleurs, et on s'est aperçu que plus de 95% euh, de, de, de ces collaborateurs euh, ramènent du travail à la maison, psychologiquement, c'est-à-dire qu'ils pensent au travail le soir, le week-end, sont préoccupés. – En famille, partout, euh, mais voilà, le, chez eux… – euh. Le travail s'immisce dans la vie privée, ouais. et euh, notamment parmi les irritants, les préoccupations, il euh, y a des sujets administratifs, hum et euh, les, les frais, les achats, les, les problématiques de remboursement, d'argent que parfois l'entreprise doit rembourser, euh, sont un sujet euh, important de préoccupation des, des salariés. – Oui, donc des irritants, hein. on, on le vit en plus de plus en plus avec ce travail qu'on ramène chez soi ou, ou parce qu'on travaille chez soi, télétravail oblige. Vous, vous avez voulu, en simplifiant, en, en, en délestant les collaboratrices et les collaborateurs de ces charges mentales, aller plus loin. C'est ça qui est intéressant. – Oui, hein. puisque le professionnel va dans le privé euh, ah. de manière négative, Ouais. Hein, quand on parle de, de, de charge mentale, on s'est posé la question de dire bah, est-ce que, est que finalement ça ne peut pas apporter des choses aussi positives Oui, et si, que, on hein. si on fait l'inverse. Si on fait l'inverse, c'est-à-dire ouais. est-ce que le fait de. Non seulement on automatise les frais, mais est-ce que ces frais ne peuvent pas apporter quelque chose de positif Et euh, c'est sur ce raisonnement-là avec cette vision-là qu'on a annoncé en début 2021 euh, un partenariat avec Flame Blue, donc le programme de fidélité d'Air France KLM, euh, qui permet. Bah, voilà, tout en dépensant d'avoir un bénéfice, alors, soit professionnel, soit personnel, c'est l'entreprise qu'il choisit, euh, pour le porteur de carte et de se dire bah, je cumule euh, des, des points, des miles qui peuvent me servir soit à voyager, alors ça, ça veut dire beaucoup de choses voyager, des billets d'avion, des hôtels, des voitures, des, des séjours, s'évader. Ouais. Ouais. donc on le voit, il y a une DRH qui me disait euh, l'important c'est de libérer du temps de qualité pour les collaborateurs et c'est ce que vous faites et ce temps libéré permet aussi bah, de s'évader et, et, et de voir plus loin euh, grâce à Mooncard. Le troisième chiffre, Tristan Le Teurtre euh, toujours est encore notre invité, chiffre personnel et c'est un chiffre euh, allez, 40, vous allez dire, on largue tout Tristan. – Eh oui, ben, très, très bon commentaire Frédéric. Euh, 40 c'est le nombre de pieds euh, de, du, du catamaran que j'ai euh, loué avec euh, femme, enfant et la famille d'un ami, euh, ouais. qui est un navigateur euh, amateur, mais chevronné. Ouais. Euh, catamaran et voyage que j'ai eu l'occasion de faire en février 2020, la date est importante, dans les îles de Guadeloupe. C'est just in time, là, c'était juste avant. Hein. Voilà, alors c'était pas, euh, je dois avouer que c'était pas calculé, ouais. mais effectivement, deux, deux, trois semaines avant que le confinement, j'ai eu le, le, le plaisir de, de faire ce voyage un peu exceptionnel, ouais, parce ouais. qu'on est dans un environnement euh, très différent de, de, de, de Bureau à Paris. Mais, euh, et voilà, avec un moment en famille, euh, des notions du temps évidemment qui sont euh, euh, des notions d'espace qui nous rappellent évidemment euh, l'importance de profiter de ces moments-là euh, euh, avec les gens, les proches, euh, euh, de découvrir aussi, euh, moi je ne connaissais pas la Guadeloupe et ça nous manque, ça nous manque puisqu'on a l'impression que c'était il, il y a une éternité. – oui. Voilà, et, et ça va revenir, on en, est, on en est tous persuadés. En tout cas merci beaucoup Tristan Le Teurtre d'avoir été avec nous pour cette Odyssée Mooncard. On se retrouvera très bientôt avec d'autres invités. Et évidemment, vous allez pouvoir, comme le disait Tristan, ouvrir de nouveaux horizons, vous évader. Prochain rendez-vous avec un nouvel invité. Et puis vous nous suivez évidemment sur mooncard.com. Merci Tristan. – Merci Frédéric. – A bientôt.